Même si elle en est maintenant à sa cinquième année modèle, la Lexus LC 2022 a toujours l'air aussi fraîche que le jour où elle a été dévoilée et continue de faire tourner les têtes. Ce grand tourisme à deux portes se trouve au sommet de la gamme Lexus à côté de la LS à quatre portes et joue dans la même catégorie que la BMW Série 8 et la Porsche 911, bien que son comportement de conduite soit plus détendu que ses icônes. Deux groupes motopropulseurs sont proposés un V8 à aspiration naturelle sonore ou un V6 hybride plus efficace et le LC peut être proposé en coupé ou en décapotable à toit souple. La conduite du LC est douce et son intérieur est richement garni de matériaux nobles et d'un ensemble de sièges avant confortable toute la journée. Une paire de chaises est positionnée à l'arrière, mais elles sont plus ou moins décoratives. Tant que vous ne vous attendez pas à la netteté d'une voiture de sport, le LC est une œuvre d'art roulante et époustouflante avec beaucoup de cachets. Lexus apporte des modifications à la suspension et à la direction pour 2022 dans le but d'améliorer les réflexes de son produit phare. De plus, une nouvelle garniture bespoke Bill rejoint la gamme, avec quelques fioritures de conception spéciale. La construction sur mesure est proposée uniquement sous forme de coupé et avec le groupe motopropulseur non hybride. Il comprend un aileron arrière actif. Des roues uniques de 20 ou 21 pouces, un toit en verre ou en fibre de carbone, des garnitures extérieures noircies et un intérieur de couleur orange en option. Le groupe sport disponible comprend de nouvelles roues de 21 pouces avec des éléments en métal poli et noir brillant et des sièges sport révisés avec des coussins plus profonds. Prix Lexus LC500 2022. Version cabriolet et lc 501 1 200 000 dirhams marocains. Version coupée et LC500 1 million 20 000 dirhams marocains. Version et LC500 coupée sur mesure 1 million 100 000 dirhams marocains. Version coupée et LC500 h 1 million 230 000 dirhams marocains. Version et LC500 h coupé sur mesure 1 million 250 000 dirhams marocains. Nous préférons le modèle LC500 non hybride à l'hybride et LC500 h plus lourd et plus cher. Nous recommandons également l'ensemble touring. Qui comprend une sellerie en cuir semi-aniline, une garniture de toit en faux Suède, un système stéréo marque le Vincent à 13 haut-parleurs, des capteurs de stationnement, une fonction de dégivrage des essuie-glaces et un volant chauffant. La question est maintenant de savoir s'il faut s'en tenir au coupé ou opter pour le cabriolet. La réponse à cela dépend de vos préférences personnelles, car nous pouvons voir l'attrait des deux moteur, transmission et performance. Le cœur battant du LC 500 de série et le moteur V8 haute performance de 5,0 litres de Lexus, qui développe 471 chevaux et 398 livres-pieds de couple, associé uniquement à une transmission automatique à 10 vitesses à changement de vitesse rapide mais fluide. Il produit un glorieux rock roll à combustion interne qui est aussi agréable aux oreilles que le reste de la LC aux yeux. L'autre groupe motopropulseur proposé est le groupe motopropulseur essence électricité de 354 chevaux du LC500H, qui combine un V6 de 3,5 litres, une paire de moteurs électriques, une batterie lithium-ion de 1,1 kWh et une transmission automatique à variation continue, CVT, unique, qui imite un peu l'action d'une boîte automatique à 10 rapports. Il y a un minimum de roulis et un bon équilibre dans la maniabilité de la Lexus et la qualité de roulement est excellente compte tenu des énormes roues de 21 pouces que portaient nos voitures. Décès. Les systèmes de direction variable et de direction adaptative des roues arrière inclus dans le pack Performance améliorent considérablement la rapidité de la barre du LC et la réactivité générale de la voiture. Pourtant, la configuration standard du châssis est mieux adaptée au comportement GT de la voiture et semble plus naturelle sans entraver la tactilité du LC. Nous vous conseillons d'économiser de l'argent et de vous en tenir au châssis de base. Le lancement de l'encre du LC se fait via une pédale de frein ferme et progressive et de gros freins sans fondu à chaque roue. Économie de carburant et MPG du monde réel. Le LC500 fait pencher la balance plus comme un SUV à trois rangées qu'une voiture de sport et pèse des centaines de livres de plus que son principal concurrent, ce qui signifie que ses estimations et pas ne sont pas si impressionnantes. Bien que le ELC 500 H pèse encore plus lourd que son frère, être un hybride lui vaut des chiffres bien plus favorables, notamment en ville où son assistance électrique entre en jeu. Avec le ELC 500 dépassant son estimation d'autoroute de 6 km pour gallon lors de nos tests, 52 km pour gallon observés, et le ELC 500 H bien en deçà de son chiffre de 60 km pour gallon à 52 km pour gallon, comme le font généralement les hybrides sur l'autoroute, la différence d'économie de carburant entre le deux dans les voyages à travers le pays était en grande partie un lavage. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du LC, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. L'intérieur de la LC500 est un endroit spécial, avec une excellente position de conduite, des matériaux riches, un beau savoir-faire, d'excellents sièges avant et de nombreuses technologies. Certaines de ces ergonomies peuvent être difficiles dans la pratique, mais l'ambiance générale convient à l'apparence du concept car du LC. L'ajustement et la finition sont excellents et les sièges sport en option sont de véritables trônes de soutien de la colonne vertébrale. Certains éléments nécessitent une certaine acclimatation, y compris le levier de vitesse électronique funky de type Toyota Prius. Le coffre compact du LC et les sièges arrière non rabattables limitent son espace de rangement à 5 pieds cubes ce qui est suffisant pour contenir deux de nos bagages à main. Aussi, attrayant que soit la cabine du LC, il n'y a pas beaucoup de casiers pour ranger les objets en vrac. La console centrale, cependant, est de taille adéquate et son couvercle peut être ajusté pour révéler un deuxième porte-gobelet. Bien que le système d'infodivertissement en forme de Lexus regorge de fonctionnalités et de technologies, il s'agit de l'un de nos systèmes les moins préférés sur le marché, en raison de son pavé tactile maladroit qui nécessite trop d'attention de la part du conducteur pour fonctionner en toute sécurité pendant la conduite. La navigation et une foule d'applications sont toutes des tarifs standards dans la suite d'infodivertissement en forme de ELC qui comprend un point d'accès mobile, Apple CarPlay et Android d'auto. En plus de 8 coussins gonflables pour son habitacle, relativement compact, le ELC dispose d'une liste saine de technologies d'assistance à la conduite standard et disponible. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du LC, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et de l'Insurance Institute for Highway Safety I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent avertisseur de collision avant et freinage d'urgence automatisé de série, régulateur de vitesse adaptatif et surveillance des angles morts de série, avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie en option. Garantie et couverture d'entretien. Le plan de garantie de Lexus pour le LC est assez solide parmi les coupés de luxe, avec une couverture substantielle du groupe motopropulseur pour les composants à combustion interne et hybride. C'est loin d'être le meilleur en termes d'entretien programmé gratuit. Lexus en forme pour la sécurité et la commodité. Lexus en forme Safety Connect est livré avec un essai de 3 ans avec accès au centre de réponse Lexus en forme 24-7-365. Avec l'essai Lexus en forme Service Connect, le véhicule peut envoyer des alertes pour un entretien spécifique, recommandé par l'usine, alertant simultanément un concessionnaire Lexus préféré. L'application Lexus peut être utilisée pour définir des rappels et des alertes pour les problèmes de maintenance et de service. L'application mobile Lexus en forme remote, abonnement d'essai de 3 ans inclus, vous permet de verrouiller et de déverrouiller les portes, de démarrer le moteur et les commandes de climatisation, de vérifier le niveau de carburant et bien plus encore via votre smartphone, votre smartwatch ou vos appareils compatibles Amazon Alexa à la maison. Fonction de sécurité avancée et prise en charge du conducteur. Le système de sécurité Lexus Plus est livré de série sur toutes les LC500 et LC500H pour 2022. Le système de sécurité Lexus Plus comprend une alerte de sortie de voie avec assistance au maintien de voie. Le système pré-collision avec détection des piétons et de série et comprend des fonctionnalités telles que l'avertissement de collision frontale, le freinage d'urgence automatique et la détection.